Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette qui ne peut être plus explicite, une recette de donuts, mais pas n'importe quel donut, parce que je vous présente une recette de donuts sans beurre et sans friture. Ça va être une cuisson au four, donc ça régale les papilles, mais ça ne gâche pas l'opération bikini. Je ne parle pas plus, je vous montre tout de suite les ingrédients. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de farine, de sirop d'agave, de chocolat noir, d'un œuf, d'huile de coco, de levure boulangère, de lait végétal, de pralin en poudre, d'arôme de vanille et de sel. Attention, toujours un sel qui chante pour être super heureux. Qui n'a jamais rêvé de manger un donut sans le regretter juste après Moi, je vous offre cette... Possibilité là. Alors franchement, restez pour voir cette merveille. Je vais être hyper rapide, elle va être hyper simple. La seule chose, c'est qu'il y a un petit peu de temps de repos. Mais en attendant, vous faites un petit peu votre séance de sport et puis après, vous revenez, euh, vous cassez le ventre avec ces petits donuts euh, hyper légers. Deux choses qui ne vont absolument pas ensemble. Donc du coup, on fait tiédir notre lait. Pas chaud, juste tiédi parce que sinon, ça va tuer votre levure. Donc là, du coup, je vais juste mettre ma levure dans mon lait euh, tiède et je vais les laisser poser pendant 15 minutes. À mon tour, j'irai! Donc je prends toujours mon bon vieux copain, mon compatriote, mon robot pâtissier. Je vais ajouter dedans ma farine, mon sel, euh, mon sirop d'agave, mon arôme de vanille avec mon œuf. Je vais battre tout ça, on va dire, 5 petites minutes. Et ensuite, j'ajouterai ma levure qui a bien gonflé dans mon lait avec mon huile de coco. Je vais battre tout ça pendant 15 minutes. Pour connaître hein, c'est pour dans mes anciennes vidéos. Bref. Et donc du coup, je battrai pendant 15 minutes et ensuite, on recouvrira tout ça d'un torchon et on laissera poser pendant 2 heures les donuts ça se mérite. Ouh, donut <rire> Je fais trop. Ah mais non, c'est trop. Ouh, donut <rire> Voilà, donc du coup, comme vous le voyez, on a bien battu pendant euh, 15 minutes. Là, on a une jolie pâte. Je vais tout simplement la recouvrir d'un torchon, comme toutes les pâtes à brioche et autres. Et on va la laisser pousser pendant 2 heures à température ambiante. On fait une bonne séance de sport pour mériter ce super goûter. Et on se retrouve dans 2 heures. Spider cochon Spider... Ah non, c'est comme ça qu'il fait Speeder cochon Speeder cochon Il peut marcher au plafond <rire> Tu m'as dit que j'allais avoir la ligne des animaux <rire> contre moi <rire> Voilà, donc là, du coup, on se retrouve avec notre belle pâte à donuts Si elle n'est pas magnifique, cette pâte à donuts Là, on prend une corne. Et oui, les gars, j'ai investi dans une corne. En fait, j'ai été la reprendre chez ma mère. Et on va tout simplement retirer notre pâte à donuts. Et la mettre sur un plan de travail préalablement lavé. Bande de petits malins, je vous ai vu. Hein il faut nettoyer, il n'y a pas de plan de travail. Et fariner. On vient se munir de notre petit rouleau à pâtisserie. On le roule un petit peu dans la farine. Et on va tout simplement l'étaler pour faire une plaque à peu près de 1 mm. Je me munis ensuite d'un super moule à donuts. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un verre, tout simplement en plastique ou autre, pour faire le tour. Et par exemple, pourquoi pas un petit bouchon de bouteille d'eau pour faire le trou du milieu. Je sais pas pourquoi je prends l'accent du, du sud et encore il est un peu pourri mon accent. <rire> Voilà, donc là du coup, elle est étalée sur à peu près 1 cm et on vient tout simplement euh, bah, faire euh, les petites formes. Une fois que vous avez fait les petites formes, vous reprenez votre pâte, vous la réétalez. Attention, il ne faut pas trop la travailler parce que plus vous la travaillez, plus elle va devenir élastique et compliquée à étaler. On va faire nos formes. On les met sur des plaques avec du papier euh, sulfurisé dessus et on va les refaire pousser pendant 45 minutes. Comme je vous ai dit, les donuts, ça se mérite. On les met sur la plaque et on se retrouve dans 45 minutes donc du coup, on se retrouve 45 minutes après notre temps de pousse. Donc là, on a des beaux, euh, des beaux donuts bien gonflés. Et là, en fait, je vais tout simplement venir prendre un jaune d'œuf avec un petit pinceau, les badigeonner et je vais les faire cuire 13 minutes à 200 degrés. Voilà, donc du coup, j'ai sorti mes donuts du four. Comme vous pouvez le voir, ils ont bien bien coloré, si vous voulez tout savoir. On commérait, je l'ai oublié dans le four. Donc là du coup, moi en topping j'ai choisi donc du chocolat noir avec un petit peu de pralin en poudre. Après vous mettez ce que vous voulez dessus. Vous pouvez les garder comme ça, vous pouvez euh, mettre du chocolat au lait, bon, bah dans ce cas ils sont plus super healthy, mais bon après, euh, vu, que la, vu que la base euh, est assez saine, vous pouvez un petit peu vous amuser sur la décoration. Après voilà, vous pouvez mettre même un petit peu de confiture, juste saupoudrer de sucre. Euh, faites, euh, faites place à vos envies et à votre imagination. Donc voilà, là je vais tout simplement les tremper dans le chocolat noir, les saupoudrer de pralin, les mettre au frigo pour que le chocolat fige un petit peu et les déguster. Vous pouvez les garder au frigo, mais quand du coup vous les, vous les dégustez, sortez-les une bonne petite petite demi-heure avant pour qu'ils aient le temps de retrouver un petit peu leur moelleux. Donc du coup si la recette vous a plu, n'hésitez pas à cliquer quelque part sur mon ventre, il y aura ma tête, vous cliquez dessus pour vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche en bas pour activer les notifications et recevoir toujours plus de recettes de haut fourneaux. N'hésitez pas à me dire aussi si vous kiffez mon pull, un si tu passes par là, je peux me sponsoriser, hein. je kiffe tes vêtements, <rire> enfin... Monsieur et Madame le disent, si je puis dire. J'ai mis également donc le lien de ma page Instagram en description. N'hésitez pas également à aller voir un petit peu tout ça. Je vous partage mes recettes, mes tests, ma vie. Bref, ouais, allez voir tout ça. N'hésitez pas également à liker, partager et commenter ma vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut